Alors le but de ce travail, ça va être de faire une annonce immobilière, un peu comme celle que vous pouvez trouver en devanture des agences immobilières. Voilà. On va voir après euh, au niveau du contenu, on va tout de suite voir les critères d'évaluation. Donc, Votre travail serait évalué sur 20 avec 4 critères sur 5 points. On va voir le titre de votre annonce qui est la partie la plus importante puisque c'est elle qui va permettre... Euh, au lecteur de savoir s'il veut lire ou pas la suite de l'annonce on va avoir le texte qui va décrire donc, votre maison les photos de la maison et enfin la mise en page la mise en page c'est également très important puisque ça va refléter l'image que vous avez donnée de votre maison si votre mise en page est claire ordonnée les gens vont penser que la maison sera claire sera ordonnée et ça va leur donner envie d'accord donc c'est important de travailler ce point également alors maintenant, on va voir techniquement comment on va faire. Alors, concrètement, pour notre annonce, donc vous avez sur la page énoncée d'abord un tuto pour faire les photos sur Sweet Home, puis un tuto pour faire les photos sur SketchUp. Vous avez dû remarquer que les photos de Sweet Home mettent longtemps à se faire. Du coup, je vous suggère de vous organiser en mettant en route une photo et en commençant à rédiger votre texte pendant que la photo se fait, histoire de ne pas vous mettre trop en retard. Voilà. Des photos, ce n'est pas la peine d'en faire des centaines. Vous n'allez pas en mettre un, un très grand nombre sur votre page. Donc, quelques photos de l'intérieur, quelques photos de l'extérieur, ça suffit amplement. Euh, on va travailler avec le logiciel LibreOffice, avec le module de dessin. Et il y aura un certain nombre d'éléments à mettre dans notre page. Alors, on va d'abord passer à LibreOffice. Je vous, explique, je vous explique ça. Et après, on va voir un petit peu sur le contenu. Alors, dans le logiciel, on a LibreOffice... Quand vous le lancez, vous prenez le module dessin. Voilà. Et vous, vous retrouvez avec une page blanche et avec un petit module pour faire des réglages. Alors, il n'y a pas grand-chose de compliqué à savoir. Euh, si vous voulez insérer du texte, ça se passe par insertion zone de texte. Vous faites une zone sur votre page. Vous pouvez écrire dedans ce que vous voulez. Voilà. Vous tapez votre texte. Ensuite, ce texte-là, vous pouvez très bien le mettre en page ici avec euh, des polices de caractères différentes, avec, euh, avec euh, des couleurs du gras du italique, enfin, le standard. Ce texte-là, je peux très bien après, pour le mettre en page, le déplacer. Je peux, si je change la taille de ma zone, il va s'adapter automatiquement. Et ça va permettre de faire une mise en page un petit peu euh, plus pratique que si vous avez simplement un logiciel de traitement texte. Si je veux insérer une image, ça se passe par insertion image. Je vais dans mon, dans mon dossier perso, je vais choisir mon, mon image. Voilà, et après, je peux la redimensionner, la déplacer, bon, c'est que du fonctionnement standard. Voilà. Euh, à la fin du travail, il faudra exporter votre fichier en PDF. Ça se fait avec cette petite icône-là. Voilà, vous cliquez. Vous l'enregistrez directement dans perso, en PDF. Voilà, et c'est tout bon. Allez, on va revenir à notre énoncé. Alors, dans votre annonce, donc votre annonce fait maximum une page, puisque c'est une, une annonce qui est faite pour être mise en vitrine d'une agence immobilière. Euh, vous avez en haut de l'annonce un titre. Ce titre, il doit comprendre cinq éléments importants. Pour les trouver, vous avez en bas... Le lien vers une agence immobilière, vous pouvez voir un petit peu comment sont structurés les titres et voir un petit, un petit peu comment sont faites les annonces. Dans les éléments dont vous avez parlé, vous allez devoir trouver la superficie du terrain. Vous pouvez regarder sur SketchUp, vous avez les dimensions du terrain. La superficie de la maison, ça normalement vous la connaissez, vous pouvez regarder sinon sur Sweet Home ou éventuellement sur votre plan. Euh, le nombre de pièces principales, je vous ai mis un petit lien pour pouvoir vous guider. L'exposition de la maison, bon, c'est expliqué, les photos... Alors les arguments, c'est en gros expliquer pourquoi votre maison, elle est bien, pourquoi à l'extérieur de la maison est bien, pourquoi à l'intérieur est bien. Voilà, essayer de reprendre un petit peu des adjectifs assez courants, voilà, c'est lumineux, c'est spacieux, c'est calme, ce genre de choses. Euh, si vous voulez mettre le prix sur votre annonce, il faudra estimer le prix de votre maison, votre maison, dans votre annonce, vous la situez où vous voulez, mais dans les Alpes-Maritimes. Et du coup, si vous voulez estimer le prix de votre maison, vous aurez besoin d'une adresse. Donc à vous trouver une adresse, euh, vous inventez une adresse fin. Mettez votre maison à l'adresse que vous voulez. Voilà, ça peut être à l'alcool sur l'eau, ça peut être à Vence, ça peut être à Antibes, ça peut être où vous voulez, dans les Alpes-Maritimes. Vous faites votre annonce, vous pouvez euh, faire votre estimation ici, voilà. Et vous rentrez votre annonce à la fin des séances au format PDF. Voilà. Allez, bon travail à tous.